Monsieur Binette, all right? Si. Oui, si, si, ça va bien. right? Oui, si, ça va bien. Uh, uh, Vous bon, madame Binette, How do you know? Tout monde le monde ne connaît pas. On <laughs> <me> connaît. <laughs> <laughs> ah, all right? Si, si, fine. Si, si, si, go. Vous pouvez madame Binette. fine. Ah, oh, fine. Oh, uh, I'm fine. Si! si. All right. si. Euh, alors on est là aujourd'hui, madame Minette, on ne pas biner, vous avez vu? Hein? On non! Ça change un peu, hein? Oui? Yeah. Hein? Parce que les zadistes. Oui. Hein? Mm -hmm. On ne On va pas biné pour les zadistes. Comment ça? Avec <rire> eux! On est avec eux, vous êtes d'accord? Oui! Ah, on est d'accord? Oui! Hein? Parce que quand même, quand même, vous avez vu, ça été dur hein? avec, avec les robots oh, comme les Oh là là, oh. Ça, a, oh. ça a été une horreur quand même. Hein. Oh, oui. C'est oh, oh, oui. oh, euh, hein. comme si on embêtait les mais abeilles, mais madame Minette. Vous oui. avez bien, vous avez bien ah, les oh, abeilles. Oh, Vous avez appliqué, moi And aussi j'ai appliqué. Ah, sous les embêtes, ces gens-là. Ah, ben, ils, ils, ils se rebellent, c'est normal. normal. Ils, yeah. ont, ils ont rien à perdre, madame Minette. Ils sont rien à perdre. Ils avaient un toit. Oui. Terminé. les marécages. Et sont venus. Voilà, terminé. Les produits, Madame Minette, s'il vous plaît. Hein oh, bah, oh, quand, je même, euh, quand même. Quand hein, même, ça. <rire> pas avec Nicolas Hulot, voir là pour. Tu l'as je Nicolas, Nicolas Hulot, il fait rien. Oh là là, pas ça. Ah, oh, rien. Vous êtes comme moi, vous, hein. Nicolas Hulot, Nicolas Hido ah, vous ah. beaucoup. Hein. Oh, oh, là, là. oh bah, de... de... ben ah, non, pas fait beaucoup Non, là, non, là, non, Nicolas non, là, non, là, non, là, non. Là, c'est quand même ah trop dur pas... ah, ah, hein? il... oh, yeah. la vie à y a à cheminots, il l'université, a yeah. l'université. Maintenant il y a les gaziers qui se mettent en grève. Les, les, les gaziers know. aussi, hein? Right. Hein? Hein? ici, ils se mettent en grève, et puis il puis, puis y a les zadis qui sont délevés. Ah, hein? oui. Et puis il y en a plein d'autres qui vont arriver, ça c'est sûr. Oh, ça... Oui, on on ça, sait que ça va être mai 68, la Minette On sait que ça va oh, arriver Oh, I like it. Si, si, si. Ça va venir, mai 68 ans, en 2018. Oui, C'est quand même 50 ans, madame Minette. Yeah. Un mois de mai, Next Voilà. Oui. Oui. Et right. oui. on est quand même mal. Hein ah, on est mal, on est mal, ah, yeah. figure, Minette, hein. est alors, oh, on est mal, voilà. on mal madame Binette, c'est l'horreur. Alors aujourd'hui, on est même biner parce que là on fait encore la grève de la Bigne. Ça, la ça, la mine, ça, la mine, ça hein. pour les a on fait la grève yeah. de la binette. Eux, ils travaillent beaucoup, ils travaillent, ils travaillent bien, ils, faut, ils sont écolo. Ils démolissent Robocop de Mouche. Ah. Oui, oh, c'est <rire> grave. On, on est mal, madame Binette. Hein. Oui. On est très très mal, madame Binette. Hein. Ça, c'est trop bien. dur, madame Binette. C'est dur. Ah là là, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Do hard. Huh? <laughs> <laughs>